Donc comment gérer des membres qui quittent l'équipe sans explication? C'est une question que l'on m'a posée, que vous m'avez posée, et donc je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. C'est vrai que parfois on, est, on fait un sport d'équipe, on est avec des camarades et d'un seul coup, ou même des collègues, et ils partent, boum, ils donnent pas d'explication, on se tient, on ne s'y attendait pas, on tombe un peu de l'arbre et là du coup, bah, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça? Alors déjà la première étape, c'est un se dire que euh, bah, ils ont le droit et c'est leur droit de partir sans donner d'explication chaque être humain euh, fait des choses avec toutes ses bonnes raisons qu'il peut avoir par rapport à qui il est son expérience les expériences qu'il a passées et son ressenti d'aujourd'hui donc déjà c'est un bon bah ok s'il est parti euh, c'est son droit de partir et c'est son droit euh, de faire ça c'est vraiment la première étape de ensuite ça va être de tout simplement bas de voir que bah, si un être humain et si vous l'aimez bien bah, il part sans explication vous avez aussi le droit euh, de lui demander mais pas en lui demandant euh, en mode euh, je l'accusais mais en lui demandant en lui disant bah, écoute euh, je comprends pas en fait dans mes perceptions euh, tout se passait bien je pensais que tu étais bien avec nous et euh, bah, justement euh, j'aurais besoin pour que moi je puisse euh, améliorer les choses et que ça se reproduise pas derrière bah te comprendre et comprendre bah, pourquoi tu as choisi de, de nous quitter et du coup en fait en faisant ça vous allez pouvoir bah, découvrir des choses que vous n'aviez peut-être pas euh, soupçonné jusqu'ici ce qui peut être des choses qui n'ont rien à voir avec vous d'une part et deux si ça a à voir avec vous va bah, pouvoir bah, vous euh, bah, remettre les choses en question et pouvoir mettre des solutions en place pour ne pas que ça se reproduise mais c'est vraiment important de demander puisque plutôt que de, de rester dans des non-dits et que les choses se cristallisent et après vous les revoyez, ça crée un petit froid et tout mais au moins en demandant bah, les choses sont claires et c'est euh, et c'est vraiment plus simple mais en les demandant de la bonne façon, c'est-à-dire en parlant que de vous plutôt que de l'autre et surtout euh, au maximum de ne pas dire à l'autre euh, Bah voilà, je comprends pas, dis-moi, donne-moi des explications. Non, aucun, aucun être humain a des raisons de vous donner des explications euh, juste parce que vous leur, leur demandez. En revanche, si vous dites Bah voilà, par rapport à mes perceptions, moi je pensais que tout allait bien et vraiment bah, j'aimerais comprendre euh, ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux m'expliquer me, me, euh, ton choix Vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide et vous allez découvrir certaines choses. Et enfin, le, le troisième point, ce serait regarder votre ressenti. Si quelqu'un part sans explication et vous ressentez du rejet, vous pouvez ressentir de la trahison. De l'injustice euh, et toute autre euh, blessure comme celle-ci, ben dans ces cas-là, c'est euh, à un moment donné à vous de regarder, de dire Ok, là, ce que j'ai perçu ici, ben, ça ce sont mes perceptions. Donc l'autre, il a juste fait une chose qui il vit son système de priorité, c'est-à-dire que s'il quitte. Sans Explication, c'est qu'il perçoit plus de bénéfices que d'inconvénients pour lui de faire ça. Et moi, si je perçois du rejet, bah ça, c'est mon choix, euh, c'est ma responsabilité. Et du coup, bah allez voir euh, dans votre vie en fait, à chaque fois que vous avez perçu du rejet, quels ont été tous les bénéfices là-dessus. Vous le faites trois, quatre, cinq fois jusqu'à temps que ça ne vous touche plus. Et là, vous vous dites, bon, bah ok, il part, euh, il part, c'est son choix de partir. Moi, derrière, il y aura quelqu'un euh, de qui correspond mieux à notre à mon évolution qui arrivera aussi dans la vie. Donc voilà, au même degré où certains sortent de votre vie, d'autres vont rentrer dans votre vie. La nature horreur du vide, c'est juste à vous d'avoir vos perceptions qui soient suffisamment larges et votre ouverture suffisamment large pour pouvoir bah, laisser la place à ces opportunités. Donc voilà une vidéo qui sortait un peu du cadre sportif. Pour Lequel euh, je ne suis pas non plus euh, ce coup euh, spécialiste, mais en revanche, voilà ce que je ce que je dirais si euh, ça devait arriver et si ça m'arriverait, voilà ce que moi je, je ferais, je me mettrais en place. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la commenter, pensez à la partager. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, et eh bien prenez un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe. Un rendez-vous, on verra le point A